tu perds, tu tombes, tu n'y arrives pas. Progresse. Allez. Tu progresses, tu t'entoures. Ne lâche rien. Oui. Tu ne fais pas demi-tour. Soulève plus lourd. Oui. Tu vas plus vite, tu vas plus loin. Et un jour, les échecs d'hier deviennent les réussites d'aujourd'hui.